de financement, elle en Europe, elle a, elle a créé une association n'avait <coughs> pas de financement depuis des années bonsoir la reine Héloïse comment tu vas donc euh, elle avait elle a commencé à faire le lavage de quoi là pipi euh, sel je crois qu'elle a pris le lavage à distance une fois et euh, au bout de cela elle a eu son premier financement depuis qu'elle fait son association là, le premier financement doit pouvoir employer les gens mais de et vous savez que quand tu crées quelque chose quand tu as un concept et que tes portes ne sont pas ouvertes comme ça se doit tu as beaucoup galéré parce que tu dois aller d'abord bosser pour quelqu'un pour avoir un peu d'argent et pendant comme ton peu d'argent la mettre encore sur l'association ou sur l'orphelinat Donc nous sommes allés à l'orphelinat c'était super c'était fantastique c'était magnifique franchement c'était donc j'ai fait un direct sur facebook j'ai pas, sur... pas fait le direct sur youtube ni sur tiktok et les enfants étaient très contents même la maman qui euh, maman nathalie qui a l'orphelina merci pour les fleurs euh, la reine et les... donc le tiktok je vous explique le principe Allô? Oui, oui, chérie. Je suis allé payer les avocats, là, mais... Allô? Donc, merci d'avoir patienté. OK. La reine Anna, Tu as vu le direct sur Facebook. C'était super. Donc, euh, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, cette reine en question dont je vous parlais, elle est quittée du statut où elle n'avait pas de financement. Et maintenant, elle peut euh, employer des gens. Et elle-même, elle peut s'employer dans son association. Pour moi, je pense que c'est un grand pas là-bas. Donc, pendant que je parlais avec elle, j'ai donc eu le message que je veux partager avec vous. Bonsoir, le roi de Thomas. Euh, le roi Thomas, je travaille toujours avec Jésus Christ. Tu as compris. Parce que tu me demandes si je suis dans la spiritualité africaine, pourquoi Tant que Jésus ne s'est pas révélé à toi physiquement ou bien tangiblement d'une certaine façon, tu ne vas, tu vas pas comprendre. Donc je pense que c'est quand même important que j'adresse cela. Quand je travaille sur quelqu'un et qu'un démon se pointe, et que le démon est en train de parler à travers une femme qui est couchée au sol, la seule chose qui calme le démon là, qui le chasse. Tu sais c'est quoi non C'est le nom de Jésus. Donc je ne suis en train de convaincre personne. Je connais ce que le nom de Jésus fait. Nanou tu m'as vu dans ton rêve. Hein? Ça veut dire qu'il faut qu'on se voie. Qu'on se parle. Vous savez, j'ai beaucoup, à un moment, j'étais juste pasteur. J'ai ouvert mon église, j'ai fait presque deux ans. Euh, après, j'ai fermé parce que je sentais que ce que je prêchais et j'enseignais, ce n'était pas complet. Et j'ai passé, quand j'ai fermé l'église, en novembre 2020, 2021. 20, De novembre 2021, c'est l'année passée, non, non. De novembre 2020 jusqu'à août 2021. J'attendais de recevoir des instructions plus claires. Je ne vais tirer sur personne. Je ne tire pas sur les, les, les chrétiens. Je ne tire pas sur les traditionnalistes. Je ne tire pas sur les kamites, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis. Je vais là où l'énergie me dirige. Ayam datayam. Je suis ce que je suis. Et ça dérange certaines personnes parce que les gens veulent... Non, dis-moi que tu es chrétienne. Dis-moi. Je ne gifle pas les gens avec le caillou de Jésus t'aime. Je ne vous gifle pas avec ça. Jésus t'aime. Souvent les gens se pointent dans mon direct. Ils sont là. Il faut qu'on s'y prend le que c'est dans soi. Jésus t'aime. Je dis franchement. Hum? Donc. Euh, et la parole a été testée cette fois. Tout va passer, la parole va rester. Tu sais, quand tu as eu... Il y a une dame qui s'est... Il y a un, un démon en elle qui a commencé à manifester. C'est pas genre, je sors, je cherche les démons. mais Je sais pas, je sors, ce oh, qu'on oh. hum, hum. hum. Tu te laves le crapaud et tombé dans ton eau. maman mia, oh. la honte, tout ça, c'est pas bon. Elle est venue à l'assister à la cérémonie d'ouverture du local, d'inauguration du local. Et à un moment, elle dit qu'elle part. Je dis ok. Je mets la main sur la a béni. Hey. C'est comme si elle la décharge électrique sur elle. Oh, le démon en elle a commencé à parler. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous n'avez jamais vu un démon manifester. Donc, c'est quand le démon manifeste hein, que je comprends que, à l'heure, il y a pouvoir, il y a pouvoir. Donc, c'est pour ça que je vous dites, je ne convainc pas que je ne peux pas convaincre quelqu'un. Que. L'étape d'essayer de convaincre que les gens, là c'est passé dans ma vie. I know they try. Voilà. Pour Libreville, à partir de lundi, vous pouvez m'avoir sur Libreville. Je ne dévoile pas les gens, hein, ma chérie. Je sais que tu me suis. Je ne, parle, je ne dévoile pas les noms des gens. Je ne dévoile pas les villes des gens. Je ne dévoile pas les choses comme ça. Parce que je sais que vous avez les gens qui, vous, qui me suivent, qui vous détestent. Maintenant, euh, quand je parlais avec la dame, j'ai dans ce message. J'avais ça à cœur depuis l'après-midi. Mais j'étais un peu... J'avais plein de trucs à régler. Parce qu'il y a quelques petits démons qui, sont, qui ont jugé qui vont se manifester dans, ma, dans mon entreprise ces derniers jours. Donc il fallait que Dieu avait ces petits démons-là d'abord. Donc la... quand je parlais avec la dame, le de Seigneur je juste de vous rappeler ceci. Vous savez, parfois tu peux parfois tu peux ramer. Tu rames. Tu essayes. Et pendant que tu essayes, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de t'observer, qui est en train de te bloquer. Et tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est derrière ton malheur. Parfois, ce n'est même pas seulement une personne. Donc, tu vas rencontrer encore et encore et encore et encore les mêmes adversités. Maintenant, beaucoup d'entre vous, je suis là pour vous dire que le travail que tu fais depuis février, là, tu vois, Mars, tu es laver avec le pipi jusqu'à. Tu sens le pipi même en journée. Le lavage du mois, pour doigts, là, vous ne venez pas physiquement. Envoyez vos photos. Quand on fait le lavage du mois, il y a tellement de personnes à laver que si tu viens physiquement, ce sera lourd. Les témoignages du lavage sont là. Les gens envoient les témoignages. Il y a même une dame qui vient, elle a fait le lavage de ses enfants. Elle a envoyé pour le lavage de la rentrée. Je vous ai dit que la promotion, ça s'arrêtait aujourd'hui, le 2. Donc, j'ai donné la promotion pour deux semaines. Pendant deux semaines, au lieu de 33 000 francs, on l'avait vos enfants à 15 000 francs et 10 000 si vous aviez plus de 4 enfants. Donc, ça a arrêté aujourd'hui. Écoutez, je vais maintenant m'adresser spécifiquement à quelqu'un qui me regarde ce soir. On s'est moqué dans ta famille, de toi. Oh, regardez là. Elle est partie en Europe depuis 15 ans. Ça fait 20 ans qu'elle est en Europe. Ah, elle s'est mariée trois fois, non? On connaît déjà. Ah, pardon, laissez-moi ça. Elle a déjà fait 10 ans qu'elle est mariée. Oh, l'enfant. Son premier enfant à 15 ans, non? L'enfant ne vient plus. Chaque mois que tu vois tes règles, tu pleures. Écoutez-moi bien. Dès que tu crois ça, tu sens comment tes règles sont en train de sortir. Tu pleures donc. Tu pleures. Tu dis que Seigneur. Donc, je suis aussi quelqu'un. What's wrong with me? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je ne peux pas aussi enfanter? Donc, chaque goutte de sang qui coule, ça te fait mal. Et tu n'oses même pas partager ça avec ton partenaire. Certains d'entre vous, tu n'oses pas. Ça, c'est des choses que beaucoup de femmes connaissent. Vous connaissez de quoi je parle. Écoutez, je suis pas dans votre vie pour vous... Je vous dis tous les jours que je vis par ce que je vous dis. Et c'est ce que quand les gens qui ont le mauvais cœur viennent à moi... Hier, je vous ai fait une vidéo, j'ai parlé du mépris. La petite qui est venue aujourd'hui pour faire sa part de mépris, c'est une fille qui n'a même pas 20 ans, 19 ans. J'ai regardé l'enfant là comme ça. J'ai dit, tu yeah. avais l'anniversaire, j'ai porté le téléphone Android et il été donné que voilà ma part d'enfant. En fait, J'ai seulement compris qu'il y a des gens qu'il faut les laisser dans le trou. Parce qu'ils aiment les ténèbres du trou. Mon contact, vous donnez le contact, lorsqu'on écrit, vous ne répondez pas. Je ne réponds pas aux gens qui ont les mauvaises énergies, Winnie, tu as compris. Tu vas m'écrire 50 fois, je ne vais jamais te répondre. Tu as compris, non? Je vous assure, ma part là, c'est grave. Donc, si tu veux, tu viens dire là. Même Facebook me connaît déjà. Et ne cache pas à quelqu'un. Si je reçois 500 messages par jour, je, je sélectionne. Parfois, tu écris même, je suis là, ça vient, que je ne vois pas. C'est cinq jours plus tard que je vois, moi, tu m'écris même pendant trois jours d'affilée. Quand vous dites, vous lavez le que vous ne voulez pas. Vous voulez porter votre mauvaise énergie noire noix là. Vous mettre ça sur moi. TikTok, vous ne me connaissez pas encore. Vous voulez mettre votre noir coeur là. On ne peut pas se parler. On ne peut pas. Même te lire, il ne peut pas te lire. Parce que le cœur est noir. Moi, je vous dis cache cash. Oh, ça ne plaît pas à quelqu'un qui tue mon TikTok. Mm -hmm. Vous devez encore laver le cœur, laver le sel. Après, vous goûtez. Quand ça suffit, vous revenez. Donc, comme j'expliquais, beaucoup d'entre vous, vous venez de tomber sur mes enseignements. Et je vous dis toujours que quand tu me contentes... Il y a des gens sur Facebook qui me suivent depuis six mois. qui ne m'ont jamais parlé. Donc, vous donner le numéro, vous prenez le numéro, vous relevez. J'ai trois numéros, avec plein de secrétaires qui regardent les numéros. Même Facebook, vous écrivez en inbox. Premier numéro, 00237. Peu importe le pays dans le monde où tu es, tu prends le numéro si tu écris sur ça. 237. 680. 680 71 07 01. Sandra, rêvé que tu qu'elle en enceinte quand? Eh ouais! Hein, Sandra? 680 71 07 01. Facebook, c'est The Guide Digger Academy. T-H-E, espace G-I-F-T, espace -G -G D-I-G-G-E-R Academy. Sur YouTube, c'est le même nom. Dans le deuxième numéro, 00237 693 50 22 66 notez 693 50 22 66 vous pouvez demander la consultation. Mais consultation Côte d'Ivoire Gabon, consultation 40 000. Consultation urgente. Et si vous m'avez. Si vous avez pris la consultation urgente et je n'ai pas pu vous consulter, il y a des moments où je ne me sens pas bien. Donc, si vous avez plus urgence et que vous ne pouvez pas attendre de me parler, on vous rembourse votre argent. Ce saut. C'est Et je suis disponible pour te rembourser ton argent. Tu n'es pas, pas disponible pour me répondre. C'est quand mes humeurs vont venir qu'ils vont te rembourser ton argent. Et dis-moi clairement parce que j'ai des petits gens que vous vous venez sur ma vidéo, vous croyez que je suis à 100 euros près. Les 100 euros que tu as pris trois mois pour, être, pour économiser là. Tu viens, tu veux me donner ça, je veux mal me parler. Je suis pas moi dedans. Je dois d'abord mettre les bases avec vous, avant de vous donner le message que j'ai vous donner. Souvent les gens croient que, ok, comme tu as, on t'a envoyé faire le travail spirituel, on va venir te parler n'importe comment, on va te traiter n'importe comment, on va croire que tu es pauvre, que tu es mendiante, que tu dors dehors. Tu es sans abri. Ou bien que pour arriver chez toi, on va sauter sur les, les crapauds dans le marécage. Ceux qui sont déjà venus dans l'un de mes logements à Marquette, vous connaissez comment c'est là-bas. C'est l'une seulement, l'une de mes résidences. Donc, je vous en prie. Mettez le respect. Je vous en prie. Parce que TikTok aussi, là, j'ai mis du temps à faire avant de faire TikTok. Ça fait 5 ans que je suis sur Facebook. J'ai mis du temps sur TikTok parce que c'est que TikTok, là, vous faites, il y a souvent les petits enfants de 17 ans là-bas, vous faites comme si. Donc, le troisième numéro, c'est le 00237-655-7107. 50, non, 650, 55, je répète le numéro, 655 31 0750, c'est pas 71, 31, donc 655 31 0750, ça c'est le numéro de Yaoundé. Mais quand tu, quand tu la contactes, elle peut envoyer aussi des, on va, j'ai parlé de l'offrande à l'eau qu'on va faire demain. Bonjour ma mère Hollande, comment tu vas Je te fais plein de vidéos, de bisous. Voilà, 53 55, 31 07 50. C'est ça. Donc, si c'est clair pour tout le monde, je peux maintenant vous donner la prophétie que vous ai donnée. Voilà, que je voulais donner. Beaucoup d'entre vous, vous me suivez depuis un temps. Ce n'est pas parce que tu es tombé sur mes vidéos qu'on va forcément se voir le même le premier jour. Tu peux tomber sur mes vidéos et effectivement, j'arrive à te parler après un an. Mais en un an, là, tu es, je vous ai parlé du monsieur de, la, de, de, de, de Menglano. En instance de divorce. Euh, pas de maison. Ça rentre au verre qu'on avait déjà pris. Euh, pas de boulot. Pas de logement. Il m'a écouté, il m'a appelé. Que depuis 4, de, de, de, de, de 20h à 4h, je t'écoutais. À 4h, j'ai fait pipi. Comme tu as dit dans tes vidéos, je me suis lavé avec. Depuis 6 mois que je cherche le boulot. 8 heures, on m'appelle. De 8 h à 10 h j'ai eu deux entretiens de boulot. Il m'appelait lui-même à 10 heures pour dire que maman, je ne sais pas ce que tes enseignements avaient l'application le, le, du pipi que j'ai fait. Ça m'a donné. Voilà le boulot n'est pas à prendre comme ça. Il me contacte un mois et demi plus tard que j'ai dans l'argent. On commence par où Et ne pense pas que quand tu commences à avoir ton premier agent sur le décès. Parce que dans, quand tu as l'argent comme ça, là, ça commence un petit peu de débloques. Les gens qui t'avaient attaché, on vous dit « votre travail spirituel, vous ne faites pas régulièrement. » Vous attendez quand il y a le problème. « Ouh, je vois moi mon voiture s'est gâtée, Mon frigo s'est gâté. »« Oh, mon enfant est malade. En deux jours, l'enfant est malade, le frigo s'est gâté. »« J'ai fait la l'accident sur la moto. »« Non, ah, je dois aller faire quelque chose. » Arrêtez. Tu dois être sensible Lavage aussi d'abord tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à tu ne blagues pas. Comme que je, je fais de temps en temps, une fois par mois, tes problèmes vont te connaître le jour où tu ne... Donc tu fais une fois tous les 30 jours là. 29 jours, tu auras les problèmes. Donc je dis encore, vous n'avez pas besoin de me contacter d'abord. Quand le monsieur me contacte, c'est là, il ne savait même pas que c'est là que son vrai travail va commencer. Parce que les, Il a commencé, les, tout le tout de qu'il envoie, ça manque les 500 000 maintenant. Avant, tu n'avais pas l'argent, non. Il te dit comment tu vas faire pour que ton argent vienne, non. Voilà. Maintenant, lève-toi, tu payes, tu fais ton travail. Parce que... Et il fait une première partie. La personne qui avait bloqué, voyage, n'est pas encore le bloqué. Il reste dit que je ne sais pas pourquoi. Et l'esprit va vous parler dans les rêves. Je fais des rêves. Tu fais des rêves ces derniers temps. Je vous vois en train de couper les têtes des de serpents. Je me vois en train de... Vous devez être sensible. Et là, Vanessa, ton rêve, on t'a donné la Bible, là, je n'ai rien à faire de ton rêve, je vais te bloquer, moi, tu as compris. Quand vous mettez un message, je vois déjà une fois, tu m'écris, maintenant 50 messages, que je fasse quoi avec Tu veux la consultation, tu payes la consultation. Tu as compris, ma chérie. Quand on a ces règles, on ne se lave pas avec du sel. Donc, je disais tout à l'heure que tu es habitué à certaines souffrances. Souvent, tu restes comme ça là. Tu ne tiens jamais un certain, une certaine somme dans ta main. Et même quand tu tiens ça, tu ne fais rien avec. Tu vas dire que voilà, j'ai pris l'argent, j'ai fait la fondation avec, ou j'ai acheté un terrain. Tu ne saurais dire. Depuis tes quatre mois que tu me suis, et que tu as commencé à te laver le sel, tu as commencé à brûler le, le, le, le, le truc chez toi, tu as commencé à manger le don, tu as commencé. Toutes les astuces là sont sur toutes mes pages. Donc, quelqu'un qui me regarde, si tu vois mon visage, c'est que c'est sur une de mes pages. Donc après, tu sors d'ici, tu pars, tu regardes toutes les autres vidéos. Yaya Capo. va sur la page, tu vas voir le pipi. Ou bien tu vas voir des fleurs, je vais t'expliquer le pipi. Voilà. Arrêtez de demander toutes les choses. On met en ligne, quand je demande, vous ne voulez pas voir. Maintenant, c'est quelque chose à te parler que je vais me demander. Ils m'ont dit de te dire que tu as déjà atteint une maturité spirituelle. Tu as fait 15 ans dans les églises. Tu ne connaissais pas ouvrir ta bouche pour parler. Tu ne connaissais pas ouvrir ta bouche pour dire à Dieu que voilà ce que je prends. Pas que je demande, je prends. Te voilà aujourd'hui, tu me suis depuis trois mois. Quand tu te lèves pour parler, tu confirmes le code. On poste au Congo, on a un Congo qui chasse ça. Il y a un homme qui envoie les produits au Congo. Tu as compris, toi, le, je ne sais pas, homme ou femme du Congo, là, on envoie là-bas. Les autres pays, on envoie par pas DHL. France, Suisse, Angleterre, Belgique, tout ça. En fait, quand tu cherches le... Il y en a parmi vous. Ils sont en train de me dire qu'il y en a parmi vous. Vous avez beaucoup cherché les solutions. On t'a abandonné. Ah, le petit Daniel, dis à petit Daniel qui va venir vivre avec moi. Tu es venu avec lui l'autre jour, il ne voulait plus me laisser. Il arrive chez moi, il s'assoit comme ça. Ton enfant là, c'est un petit roi. Il a vu le Jacques à la maison, il a dit que non, ça c'est le chez moi ici. Maman, tu m'as trompé depuis que je suis né. C'est un enfant de 7 ou 8 ans. Hein. Pardon, salut, tu dis que je l'attends, il faut qu'il revienne. Quand il faut qu'il vienne parce que L'école commence même déjà, oh là là, celui qu'il est rentré pour l'école. On livre au Canada, oui. L'enfant dit à sa mère que. Et il me dit lui-même, comment il reste chez toi Il dit, hein Il dit, comment il reste avec toi Il dit, yes. Que la mère, tu as accouché l'enfant. Ça, c'est de l'enfant. Ça, c'est de l'enfant, il te dit. Donc, vous êtes en train de vous élever à un autre niveau spirituel. Pardon, les, partagez ma vidéo sur Facebook, là. Et vous me donnez les cœurs. Donnez-moi les cœurs. Je veux les cœurs. Comme ça, je vais lancer des bénédictions sur vous, là. Cœur, cœur, cœur. Clara, je te bénis. vous la bouger cette nuit avant de dormir, Clara. Bonamous a dit, pourquoi tu ris? Quand tu te demandes quelque chose, tu reçois. Mais si tu blagues toi-même. Morel, je te bénis. Tu vas être visité ce soir. Je déclare que ce que tu as demandé depuis que tu le reçois. Je te vois comme moi, tu à un carrefour Tu as des décisions importantes que tu veux prendre. En fait, tu évites même de le prendre les décisions là. Mm -hmm. Et hey, Morel. Merci Rose, as... tu Morel, tu dois te laisser prendre, tu vas prendre les décisions là. Tu as compris? Le Seigneur va te guider. La racheter de dormir avec la bougie. Mireille Ndamo, merci. Je mets la paix sur ton cœur, Mireille. Et pour cette rentrée, tu ne vas pas t'inquiéter. Au nom de Jésus. Vous qui demande le numéro de la représentante d'Abidjan, j'ai donné le numéro que, peu importe le pays où vous êtes, contactez les numéros camerounais. Si vous ne contactez pas, vous laissez. Parce que vous n'aimez pas les instructions. Tu as compris Pour vendre mes choses, là, moi, il blague, père. Il veut venir me donner ton. Dieu est amour. Oh, Samuel, tu as bien dit. Dieu veut que tu sois riche. Tu as compris, Samuel Et c'est ça que les gens qui disent comme ça, c'est les gens qui sont pauvres. Vous aimez venir sortir Dieu devant les gens ici-là. Que Dieu t'aime, Dieu t'aime. Chérie mmh. Lily, merci pour tes cœurs. Je mets l'abondance dans ta maison. Chérie Lily, tu vas faire un lavage pour tes enfants. Faire enfin, un lavage à distance pour tes enfants pour la rentrée. Merci pour le crème, la crème que tu m'as donnée, Hélène. Nadia, merci. Rostan, merci. Je mets la lumière sur vous cette nuit. S'il y a des questions que vous avez posées, Nadia, Betty, que tu reçoives tes réponses cette nuit. Rostan, grosse voiture, très attaqué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on te veut, Rostan? Je viens sceller ta bénédiction, Rostan. Je crois que tu as un deal qui est en cours, que tu es en train de perdre. Tu vas en train d'échapper. Il y a une attaque dessus. Hum. Ibrahim Pétrolier, que l'abondance que tu as vue te vienne, qu'elle soit la tienne, au nom de Jésus. Morel, hey, merci pour les roses. Morel, hey, mets ton... Je sais pas, c'est si tu as un magasin, je sais pas. Mets la bougie là-bas. Achète le kit de commerce, Morel. Le numéro, c'est le 00-237-680-711-0701. Dis que tu veux le kit commerce. Il y a un bâton dedans. Tu vas prendre le bâton là, tu vas mettre dans ta caisse. Et tu vas allumer une bougie dans ton magasin pendant 7 jours. Bonsoir, MacGregor. Vastinelle, bonsoir. Merci pour le cœur. Vastinelle, je te sors de tout lit d'immobilisation et de ralentissement au nom de Jésus. Je veux bien la crème. Celui qui ne fait rien avec l'argent, là. Rita, voilà. Quelque chose qu'on t'a lancé carrément. Je manque beaucoup de confiance. Ça vient de ta famille maternelle. Je te bénis. Celle qui dit qu'elle a besoin de mes bénédictions. Je déclare Matthieu, chapitre 5, verset 13 et 14, sur toi, Otance. Otance, je déclare que tu es la lumière, de la même façon que tes cheveux, tu les as mis en jaune. Je déclare, les idées viennent à toi. Tout blocage qu'on a mis sur toi, Otance, J'enlève. Olga Kessler, bonsoir. Michou, je ne te vois pas. Si ton commentaire c'était plutôt une autre chose, j'allais te voir. Nina, bonsoir, depuis la Belgique. Nina, je viens ouvrir tes portes. Elie Chou, merci pour les roses. Elie Chou, je viens t'ouvrir. J'ouvre ta célébrité quand on te voit dans les quatre coins du monde. Elie Chou. Maritesse, je vais bien, merci. Miséricorde divine. Facebook nous donne. Facebook, Facebook vous êtes très fidèles. C'est pour ça que je fais d'ailleurs, sinon j'aurais coupé les directs à chaque fois sur Facebook. Mais euh, le public de Facebook, je sais que vous êtes un peu plus mature que TikTok dans les enseignements. C'est maintenant que TikTok est en train de prendre un peu de saisie les enseignements que je donne. Ma Grégoire, est-ce que tu te laves avec le sel, toi qui es combattu là Emmanuel, je te bénis. La crème, j'ouvre les portes de ton voyage. Que toute agglomération sur tes papiers qui bloque ça, j'enlève maintenant, je soulève ça au nom de Jésus. Bonsoir, Lotive. Anne Mireille, Annie, je te bénis. Yvan Jordan, que tu sois moins chiche et que tu investisses sur toi et sur tes idées. Yvan Jordan. Arwild, j'enlève la toute malédiction, tout mauvais sort sur toi. Will 312, je te bénis. Rose, je te bénis. Rose, Rose Asanvo, je te bénis. J'enlève tout, tout voile qu'on a fait pour, pour, pour, pour gâter ton, ton image. Pour gâter ton image, que les gens te voient mal. Elia Chou, merci pour la rose. Laetitia Fabulos, je te bénis. Ibrahim, reçois ton opportunité pour voyager. Au nom de Jésus. Euh, Celle qui est bloqué en Turquie, tu, tu, tu perds les 33 millions, tu fais la consultation. J'ai suivi ma chérie. Mireille, d'amour, j'enlève toute l'imitation. Mireille, d'amour, prends une bouteille de vin rouge. Tu vas verser ça demain. C'était parmi vous, quand vous êtes arrivés dans le pays, là, vous, êtes, vous allez c'est un pays de transition. Vous n'avez pas été bien avec le latté, là. Michel, je te bénis au nom de Jésus. Charisma, merci pour tes bénédictions. Kelly, merci. Je te bénis, Kelly. Les cœurs que vous m'envoyez, Jael, je te bénis. Jaël, j'enlève le doute que tu trouves un boulot qui mérite tes compétences, Jaël. Que tu n'aies plus peur d'oser demander un salaire qui est grand. Jaël Foz, merci. Je te bénis, Jaël. Je déclare. Tout miroir maléfique pour t'observer, Yaël est brisé. Giselin Goga, je te bénis. Merci pour le cœur, Nadia. Nadia, je te bénis. Je déclare, euh, j'enlève les confusions sur toi, Nadia. Nadia, beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. On veut t'embrouiller. On veut t'embrouiller. Régina Yoli, je te bénis. Je te fortifie. Elena Kone. Merci pour les roses. J'ouvre ta célébrité Elena l'éna Je déclare que tu es visible désormais sur les réseaux sociaux au nom de Jésus. Tu qu'il y a plusieurs prétendants. Tu dois faire une offrande à l'eau. S'il y a l'eau dans ton village, tu pars au village lancer la poule et tu prends l'eau là, tu te laves avec. Tu demandes que la vraie personne pour toi, c'est lui qui te On va le révéler. Si tu dors au village, tu vas voir cette personne-là dans la nuit. Émile Noir, Bonsoir. Ton cœur Seigneur, D'accord. Rayon des soleils. Je te bénis, rayon de soleil. Je déclare que toute personne qui veut te décourager ou prendre ta puissance ou ta chance, il te laisse partir au nom de Jésus. Soleil des... Je te sors de l'arrière où tu es caché. Je mets la lumière sur toi. Eliashu, Marie. Eliashu, merci. Je te bénis, Eliashu. J'ouvre tes idées de business. L'argent que tu attends pour lancer ton activité. Quiconque qui bloquait l'argent, là, je déclare que cette personne libère cet argent. Jessica, si seulement tu disais autre chose que je ne te réponds jamais. Christophe, je te bénis. La paix, rare, je te bénis. Yael Foz, je te bénis. Je viens mettre l'augmentation financière sur toi, Yael. Je déclare que partout où tu vas aller, tu seras à part, tu seras différent. Forever. Forever, je viens ouvrir tes portes pour le voyage. Je viens ouvrir, je viens mettre l'abondance, la nourriture dans ton frigo. En abondance pour que tu nourrisses aussi d'autres personnes. Fabrice, je te bénis. Au nom de Jésus. J'ouvre tes portes du travail pour Christophe. Soleil, je te bénis. Régina, je te bénis au nom de Jésus. Ne t'inquiète pas pour la bougie. Si tu es du feu, comment tu peux te bouler avec le feu? Mmh. Bonsoir. Sandrine, je te bénis au nom de Jésus. Vicky, j'ouvre tes portes. Elvige, je te bénis. Je décale la lumière sur tes affaires. Tout endroit où on a caché tes affaires. Je, je les libère au nom de Jésus. Toute personne qui s'accorde avec cette prière, je continue la prophétie. Marie, je déclare que tout ce qu'on t'a volé dans ta famille. Tu devais être la première millionnaire en euros dans ta famille, Marie. Je restaure cette place de lumière. Toi, tu dois mettre la bougie dans ta chambre pendant sept jours. Tu es loin de ton lit. Tu, chaque nuit, quand tu dors, tu mets la bougie avant de dormir. User qui subit des, des attaques, c'est normal. verse le sel au sol de ta maison avant de dormir. Gaël, merci pour les cœurs. <coughs> Yolette, je te bénis au nom de Jésus. La maison qui procrastine là. Tu ne te laves pas avec du sel, pourquoi? Quand tu te laves pas avec du sel, il s'accroche sur toi pour te ralentir. Elena Kone, merci pour la rose. Lady Fatoum, je te bénis. J'étends tes ailes, je te purifie. Marie, je te bénis. Yveline Créneau, je te bénis. Flore Florinda, je te bénis. Soleil d'Afrique, je te bénis. J'ouvre tes portes à l'est, à l'ouest, Soleil d'Afrique, au nord, au sud. Soleil, merci pour le cadeau. Lionel Assam, je t'ouvre les portes pour le voyage au nom de Jésus. Noé Sam, je mets l'accélération sur toi, tu seras la tête, tu ne seras plus jamais la queue au nom de Jésus. Jaël, je viens de déraciner tout mal, toute maladie dans ton ventre. Je viens de déraciner, Jaël, toute maladie que tu as qui t'empêche de bien travailler. Je viens de déraciner ces maladies au nom de Jésus. Tout ce qui a été torturé dans votre vie. La Bible dit que David, euh, non, la Bible dit que Daniel pouvait défaire les nœuds. Il avait une notion qui défaisait les nœuds. C'est-à-dire que même si ta situation était compliquée, n'importe comment. Tu venais avec ça devant Daniel. Daniel te dit que, attends, tu vas voir. Il parle, il se couche. La nuit, les ancêtres viennent lui parler. comme bien. on donne le résultat? Allumez la bougie dans votre chambre pendant les sept prochains jours et vous demandez le, la présence de vos anges qui vous parlent. Vous activez leur protection dans votre, dans votre chambre. Forever, merci pour le cœur. Viens ouvrir tes portes, Forever. Comme cet argent touche ma poche, je déclare que toute maladie dans ton ventre qui t'empêche peut-être de concevoir ou encore de concevoir ton business, j'enlève cette, cette maladie. Au nom de Jésus, je, te, je chasse toute procrastination et toute l'odeur de ta vie. Jessica, je bénis ton, ton visa. Je viens ouvrir les portes de ton visa au nom de Jésus. Bon, j'ai commencé une prophétie tout à l'heure que je dois absolument finir. Donc continuez à envoyer vos roses là, et puis après je vais voir. Facebook, vous avez partagé mon direct. Pour Facebook, vous devez partager mon direct. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les trois mois que vous m'écoutez depuis là, je reprends les, les prières et prophéties dans peut-être cinq minutes. Euh, vous revenez d'un endroit où on vous a beaucoup frustré. On vous a beaucoup frustré. Et il y avait des gens qui vous observaient. Quand ils voient que ça va des ils appellent les gâtes. Quand ils voient que ça va des amachis, ils appellent les gâtes. L'esprit va vous montrer. Vous allez identifier ces personnes. Donc, euh, je dépose sur vous la lucidité, euh, la force de caractère pour ne pas céder. Et aussi que tout business que vous allez concevoir reste dans votre... Euh, je viens contre les fausses couches aussi, beaucoup de fausses couches. Le Seigneur me dit que la prochaine fois que ça va entrer là, ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Tu vas accoucher un enfant bien portant au nom de Jésus. Le prophétise sur vos ventres. Mettez la main sur les ventres. Là. Même si le père de l'enfant que tu venais pas encore là, je l'appelle. Les quatre coins de la terre là où se trouve. Le Seigneur me dit de te dire que tes souffrances sont passées. Dans quatre mois, tu vas regarder ta vie, tu vas pas arriver à croire. Parce que toutes les longueurs et les ralentissements qu'il y avait sur toi là, tu as lavé, c'est tombé. Tout est tombé au nom de Jésus. Tout est tombé. Écrivez tombé, s'il vous plaît. Queen, oui, merci pour le cadeau. Tout plafond qu'on avait mis, on a dit que la fille ne va pas dépasser le plafond financier, si. On a dit que voilà, elle ne va pas dépasser 1000 abonnés. Je déclare que ta page arrive à 10 000 abonnés en quelques jours au nom de Jésus. On a beaucoup de seuils, beaucoup de seuils, beaucoup de plafonds qu'on a mis pour vous. Je commande aux charpentiers de l'éternel de casser les plafonds que vous avez au nom de Jésus. Quoi que ce soit dans ta vie qui te rendait triste, si bien que quand les gens venaient, ils disaient que, ah, oh, si tu n'as pas ça, si c'est l'enfant ou oh, si c'est la voiture ou oh, si c'est le mari ou oh, si c'est la maison ou oh, si c'est le visa ou oh, le titre de séjour, oh, tu es sais quelque part, les gens rient, dès qu'on commence à dire que je voyage, je pars à tel endroit. Tu ne peux pas parce que tu n'as pas le titre de séjour. Je viens creuser les tombes dans lesquelles on vous en a fait enterré. Je vous sors de là. Je commande aux anges de vous laver, de vous nettoyer au nom puissant de Jésus. Tout vêtement sale qu'on a mis sur vous, qu'on vous a enterré, je viens enlever au nom de Jésus. Maman, Dieu m'a dit, il était dit que dans neuf mois, tu vas aussi porter ton enfant dans tes mains. Donc peut-être pas là, quelqu'un qui a même dit enceinte, elle ne sait même pas. C'est demain que tu vas savoir. Toute prophétie, ça se reçoit. Tu ne sais pas que dans trois semaines, tu seras fille il y aura la bague sur ta main. Tu ne sais pas que Dieu est en train de dépêcher quelqu'un maintenant là. Il est en train de dire, ah, je vais trouver quelle bague pour elle. On s'est trop moqué de toi. On s'est trop moqué de toi. Je commande selon le somme 105. Le somme 105. Je déclare que la saison est arrivée, Eliashu. Darut, je déclare que ta, ta, ta saison est arrivée. Queens, je déclare que ta, ta saison est arrivée. Eliashu, je viens bouger. Tout le monde qui s'est mis sur ton chemin, qui t'a fait honte. Tu as eu honte, tu le savais même, tu te caches même. Je te sors de tout coeurs, de tout trou, forever. Je te sors, je sors ton business. Je te dépose maintenant au-dessus de la colline. Tout vertige qu'on lance souvent sur toi. Tu vas aller bosser, après tu te sens mal, tu as les malaises, tu tombes, tu dis que je ne laisse plus, je ne travaille plus ici. J'enlève les malaises sur toi, au nom de Jésus. Toute anémie sévère qui suce ton sang. Tout serpent qui suce ton sang, qui te vide de ton énergie, il déclare que tu en es libéré ce soir au nom de Jésus. Lumière Déborah. Rose. Je mets la lumière dans ta vie, Rose. Rose à saint -Bos. En haut Je te bénis. Tout en où on allait mal parler de toi, que ça t'a discrédité. J'enlève les mauvaises paroles. Anna, merci pour les cœurs. Nadia, je déclare que toi aussi tu vas sourire. Que là, je n'ai plus un problème pour toi. Tu ne te caches plus au nom de Jésus. Parfois, tu dis « Ah, je vais rencontrer l'homme là-haut. » Comment d'être ah, tellement prophétisé Je commande aux astres de s'aligner, au soleil et à la lune de s'aligner pour que vous vous rencontrez au nom de Jésus. Tout, retrograde, tout tout esprit de retrograde qui fait que moi, je parle que ça soit comme ça soit, ok On appelle ça en anglais « backsliding ». Any spirit of backsliding upon your life, I rebuke it in the name of Jesus. Anything you have moved forward, I decree that you're not going backward in the name of Jesus. Donc, je crois que vous allez quand même comprendre mon français. Voilà. Tout esprit qui va faire que tu rentres en arrière, tu avais il y a ouvert un magasin, maintenant tu vois comment tu fais même le magasin, tu es endetté même encore plus tôt. J'inverse toute malédiction, tout hôtel maléfique qui est en train d'appeler ton nom. Au nom de Jésus. Envoyez les fleurs, les cœurs, je vois, je vois. Jeanne, Nana, je te bénis, Yolette. J'ouvre tes portes. Rose, Rose, je déclare tes bénédictions et l'ouverture de tes portes. Anas DJ, Monica, je te bénis. Je déclare qu'on va plus se moquer de toi. Monica. Gaël, je te bénis et j'ouvre tes portes. Flore, je te bénis. Je déclare sur toi l'accélération Toute personne qui était dans votre vie Que vous avez voulu jeter La personne s'est réinfiltrée encore dans votre vie Pour vous utiliser Je viens de démasquer cette personne à l'instant au nom de Jésus Rose, as je déclare sur toi L'ouverture de tes yeux Le discernement Merci pour les fleurs monica Tu es bénie monica Monica Basson Il a elle, je t'enlève la timidité. Par cette lumière que tu vas brûler dans ta chambre dans les sept prochains jours, je décale l'ouverture de tes portes. Il y a elle, au nom de Jésus. Rosiane Kemza, je te bénis. J'enlève le voile sur toi, tout voile de vieillesse sur toi. Chassan, j'enlève le voile de vieillesse sur toi. Chassani. Marie, je te bénis, Marie Ngo. Je te bénis au nom de Jésus. Là où tu avais faibli, tu manquais d'énergie, je te fortifie. Que cette puissance te fortifie, Marie. Que tu cours, tu ne te fatigues pas. Tu voles, tu ne tombes pas, tu ne faiblis pas. Merci, Jaël. Jael, je te vois un peu, tu parles, ta voix n'est pas très forte. Tu as un peu peur d'exprimer de, parce que tu as peur de l'opinion des gens. Je te sors de tout trop. Tout trop de masques mis. Au nom de Jésus, Daniel Kolkoroma. Je te bénis et j'ouvre tes portes. J'appelle tes clients au nom de Jésus. Donc, il y a des choses, j'ai mis beaucoup de vidéos sur mon, ma page il y a des choses que vous devez commencer à faire si vous n'avez pas encore commencé le sel c'est la base, après on ajoute le pipi on ajoute le lait, on ajoute en fonction du traitement il y a beaucoup d'entre vous dans trois mois tu seras marié dans trois mois pour les sciences de consultation, vous contactez le 237 plus 237 693 50 22, 66. 6, 93, 50, 22, 66. Deuxième numéro, 0, 237. 655, 31, 0750 655, 31, 0750 je viens vous fortifier. Michel. Michel. Va ouvrir. 237. 693. 50, 22, 66, c'est ça. Toi qui as écrit le numéro là, je te bénis. Je te bénis, je te bénis. et des des gars n'ont pas plus te simplifier dans ta famille. Merci pour l'amour. Il y a les gens qui doutaient de vous, ils vous prenaient pour une simple fille. Et maintenant, ils vont commencer à avoir peur de vous. Ils vont commencer à avoir peur de vous. Votre puissance en train d'augmenter. De tu vas rester comme ça là en trois mois. Visa pour le Canada. Accouchement des jumeaux. Euh, euh, euh, je ne sais pas. J'ouvre vos portes, il y a si belle. Merci pour vos rêves. Et là, Optique, bonsoir, comment tu vas? Ceux qui sont ici, là qui sont habitués à ne, pas à ne pas compter en dépensant. Je déclare que vous créez des activités. Vous créez de grandes activités au nom de Jésus. Que tout blocage sur votre vie est enlevé au nom de Jésus. Toute personne qui vous veut du mal, vous êtes couvert de ces personnes. Yassibelle, je te bénis. Nini. Nini, j'enlève toute obscurité de ta ville. Pour la bouger dans ta maison, Nini. Aigle Tiger. Bonsoir. Qui demande. Ella, Ella, rebelle, Rebecca. Comment c'est le lavage d'attirance, Ella Comment d'abord le sel seulement tu as l'esprit de réjet sur toi et là. Soleil, merci. Monica. Marie, merci pour la rose. Galban, je te bénis au nom de Jésus. Des et voilà, dernière nouvelle aussi Dans cette période où ils vont vous restaurer Adam, pour que Dieu fasse que Adam Se marie avec Ève, Dieu a fait dormir Adam Beaucoup d'entre vous, physiquement Carrément, vous avez senti la fatigue ces derniers temps Ces prochaines journées Parce qu'on est en train d'amener Adam On a besoin que Ève soit endormie Parce qu'on sait que Eve là, ta tête réfléchit trop Tu m'as calculé, m'as appelé trop Même Eve Je libère vos entrailles, je vous libère de tout fibromes, au nom de Jésus, pardon. Enlève la paresse sur vous. Marie, merci pour les fleurs, au nom de Jésus. Pour ceux qui donnent les cadeaux, la cette nuit que vous soyez visité par l'ange Gabriel, le messager qui vous donne des nouvelles, qui répond aux questions que vous avez posées. Je vais finir la vidéo Je sens beaucoup d'énergie Le flux d'énergie est énorme Monica merci Les fleurs, ma chérie En tout cas, ceux qui ont donné, vous connaissez Vous-même, vous connaissez Vous allez les visiter Il y a beaucoup d'anges qui vont vous visiter cette nuit Beaucoup d'anges Toute personne qui souhaite dans son cœur que j'avance Et que je continue de parler cette parole Je mets la bénédiction sur vous Et toute personne qui ne veut pas que j'avance dans son cœur Et déclare qu'au vu de cette vidéo tous tes plans sont contrecarrés et renvoyés chez toi au nom de Jésus. Merci pour